Ok Shawai, alors, dernier épisode, apparemment, d'après ce que j'ai compris. puisque là, ça fait... Donc dernier épisode, 2006, et voyons ce qui va se passer en 2006. Parce que voilà, 2006, c'est l'année... L'année où ce que... Alors, je ne connais absolument rien du tout. Asku Musical, non. Cars, c'est un bon film, ça, Cars. Je suis très dessiné en plus. Ok. Je veux dire... How did... How die quoi ça ça commence bien comment ça va salut, salut Tristan ça va euh, bah, je vais bien. Ok, ça va et toi Bah, bah bon, je, je vais bien. Bah, bon, je pense que ça oh, pourrait aller mieux. Euh... <rire> non. Bon, oh, je vais bien. I'm good Ah, ça, c'est les couilles à couilles. Ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça va ah, ça va être. Ah, c'est cool. Hein ah, C'est cool. Alors, euh, comment ça va l'école ah, Le truc que tout le monde adore. <rire> ah bah. Euh, tout se passe bien. Ah. Je vais pas lui dire qu'est-ce que t'as prévu ce week parce que c'est compris. Alors. Euh, comment va ta nouvelle vie Quoi de nouveau dans ta vie Parce que. Qu'est-ce que tu fais ce week-end C'est le truc. Euh... Ok, elle est toujours au collège, elle, d'accord. <rire> non, mais je sais pas, il me met tout en collège, alors soit c'est moi qui fais une mauvaise traduction. Moi et Brian, on est revenus ensemble. Ah, c'est cool Attends. Ah, c'est cool, tu vois... Je, je dirais... Ah ouais, ah, oh, c'est cool Tiens, Ah, moi, je suis revenu. Hein. Merci. Euh, et toi avec Emma... Euh... Well... well Qu'est-ce qu'il y a Il m'a fait un retour d'eau, c'est ça Well, bien. Euh, je m'en fous, bah, c'est pas très cool. Well. She found outside I about. Attends, qu'est-ce que je dis là <rire> Qu'est-ce que je dis She found out. a découvert euh, que je pensais que vous alliez visiter ce week-end que bah on, on s'est vu ah je suis désolé bah, c'est pas grave. ah non mais non mais non mais qu'est-ce qu'il me fait là alors là le mec fait une technique de merde mais moi je voulais faire semblant that ship has sailed ah ce navire a navigué Ce navire à naviguer, ça veut rien dire. Ça arrive. C'est n'importe quoi. I Ikeholden. Euh Je ne pourrais pas me soucier moi. Euh, C'est n'importe quoi, oui. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. Euh, alors, le collège. Bah, ben, moi, le quoi, le, ouais, le collège, euh, c'est. Est, voilà. Est-ce euh... que tu penses qu'on est devenu de meilleurs adultes Oui, Bélé. Bélé. Est-ce que tu penses qu'on est mature définitivement je pense pas. Hein. On est quand? Uh, do you miss? Est ce que tu penses euh, euh, à ce qui s'est passe au lycée? Au lycée high ah, school, c'est lycée, c'est lycée. Ah oui, monsieur. Ce que tu penses au lycée? Ouais, parce que tu, que tu penses à moi aussi. Non, non, ah, je pense à Brad. Ah, ah, ah, ah. Je ne m'attache pas au passé. Ah oh, oui bien sûr. bien sûr. Bien sûr. Ouais parce que voilà, moi je, je, je suis qu'une merde. Juste euh, fatigué de passer. Uh, so, any plant for graduation Pour euh, la graduation, bah oui T'as quelque tu as fait quelque chose, tu as fêté des choses Hein Bah oui Si elle me dit que je l'ai raté, je suis dégoûté. Oh pas bah vraiment, je pense que je vais rester avec ma famille. <rire> ah. ah bah. Qu'est-ce que Brad va faire après la uh, are you going to move back from... Ouais, bah qu'est-ce que tu fais cette été? Are you doing this summer? Oh, non, mais non! <rire> C'est l'épisode de la tristesse. Uh, just hang out with Brad and try to find a job. En gros, elle a passé du temps avec Brad et elle va trouver un job. Uh, Est-ce qu'on peut pas en parler? Uh, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'on peut en parler Let me talk about about. Mais qu'est-ce que tu fais là Non, mais non, mais qu'est-ce que tu fais là Oui, non mais.. On peut vraiment. Je fais juste du travail. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui mais c'est vraiment relou ces conversations. Euh, Est-ce que je pourrais te voir cet été Voilà, est ce que je pourrais te voir cet deux ce serait pas mal. Mais qu'est-ce que me Mais non Est-ce que tu vas... Que vas-tu faire Que fais-tu comme voir Mais <rire> J'en peux plus. <rire> J'ai marqué le truc et puis il me dit autre chose. Mais s'il vous plaît. So, qu'est-ce que tu fais à l'école Tiens, il y a le goodbye. Goodbye. Donc, qu'est-ce que tu fais à l'école Il y a goodbye en passé. Goodbye. Est-ce parce que, parce que tu... Do you miss me Moi, je, je suis... Mais non, mais... Oh Found any good music. Je vu dire c'est tout. Euh, c'est j'ai musique. Non pas. Vraiment. <rire> Putain, goodbye, goodbye. <rire> Le coup de <goodbye rire> Commence à plusieurs. Mais s'il vous plaît. Ouais, bah, regarde. Euh... <rire> Le... euh, non pas vraiment. It for c'est pour nous. Mais Il va dire autre chose. Comment le temps chez toi? <rire> J'ai rien à dire. Alors, on a dit Goodbye 1, Goodbye 2 ou Goodbye 3? Ah, oh. bah, Goodbye 1. Bon. Ok, bon, bah, je pense que je vais y aller. Pour ce que je suis triste. Parce que voilà. Ok, bah, wouh! <rire> Alors là, là. Là, c'était magnifique parce que 2006, c'était l'année, mais vraiment, <rire> j'en pouvais plus cette année, franchement. Mais le mec de cette année, 2006, c'était de la merde, merde. Là, c'était le mec, ouais, bon, en fait, euh, voilà. <rire> mais <rire> j'en peux plus. Et le pire, c'est que mon personnage l'appelait MRT. Alors, un jour, je pense que je vais... Dès que, tu vois, je vais... Un jour, s'il me montre en facecam, je sens le mec qui va me faire une parodie, tu vois, de... commencer Les mystères de l'amour, tu vois, avec mes facecam. Je le sens, mais un truc de malade. S'il n'y a personne qui le fait, bah, je vais sans doute faire un truc marrant. là-dessus, Je sais pas, mais je me suis fait démonter, là, vraiment. Le let's play de Emily Is Away est terminé, du coup, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez franchement la tasse de la tasse de thé là elle est partie tu vois c'est elle est partie en camion tu vois tu, tu la reverras plus jamais voilà c'est fini ouais. c'était magnifique franchement je voilà donc euh, j'espère que ça vous aura plu voilà et euh, je sais euh, que voilà c'est pas très cool de vous faire des splits d'avance mais simplement parce que j'ai le brevet à réviser c'est pour ça que vous faites des trucs d'avance donc du coup euh, là je vais faire mon DM Et puis bah, en fait, je vais... Ou alors je vais faire le montage je sais pas encore Le montage du premier épisode comme ça Je suis tranquille pour ce week-end Et la, la semaine prochaine je m'attendrai Au montage Donc vous inquiétez pas Il y aura un épisode chaque semaine Et ce qui fait que bah, Normalement selon mes calculs Je suis un peu dans la merde pour euh, Parce que là je suis tranquille Pour 1, 2 Attendez 1 2, 3, 4, 5. Je suis tranquille pour 5 semaines. Donc 5 semaines, ça fait donc. 1, 2, 3, 4, 5. Bah c'est quasiment nickel. Hein. Ça, ça ira. Bon. 5 semaines, c'est très bien. 5 semaines de Emily is away. Je pense que ça vous aura plu. Euh, N'hésitez bon, pas à me proposer d'autres jeu parce qu'il me faut un let's play des vacances. Alors, j'ai une idée de, ce que vais, de quoi je vais faire du coup. Euh, voilà. euh, D'ailleurs, je dois faire aussi une vidéo où, euh, avec euh, la voix dans, de la tête de Mister et Tiger. Petit clin d'œil à, à Décor, qui, qui euh, me l'a sans doute demandé. Et puis franchement, ce, ce let's play de Emizo était vraiment sympa. Je voulais découvrir ce jeu. Bon, après, il était en anglais, alors j'ai un peu galéré, mais ça a été dans le global. Et j'ai compris l'histoire. Alors voilà, euh... allez, salut, ciao,